Bonsoir, nous sommes dans notre deuxième partie, comment modifier ces informations sur notre compte e-bourse. Alors dans la première partie, nous avions dit, nous avions vu comment entrer notre code voilà, e-bourse pour entrer sur ces informations qu'on a envie d'échanger. Voilà, si j'ai envie d'échanger mes, mes informations, comment faire Regardez comment joue la souris ici, vous voyez bien la souris, voilà, même si elle est très petite, voilà, elle passe vers la photo. Alors, qu'est-ce que je fais Je vais glisser ma barre ici. Je glisse, vous voyez, mes informations relatives ici. Toutes mes informations, elle là, par exemple, les informations chez son père, sa mère. Voilà, je dessine un peu plus. Si je vais modifier mes informations, par exemple, mon contact, mon nom ou le nom de mon père ou le numéro ou mon numéro de téléphone. Par exemple, il y a son numéro de téléphone là. Voilà, ici en bas, ces informations relatives à son père et sa mère comme vous voyez. Vous voyez bien, modifier en bas. En bas, on a écrit « Modifier les informations ». Vous voyez, voilà, je suis là, « Modifier les informations ». Je ne vais pas cliquer sur « Modifier les informations » parce que je n'ai pas encore écrit ce qu'il faut modifier. Alors, si je veux modifier les informations, regardez. Regardez ce qu'il faut faire. Vous écrivez d'abord. Là, si je clique, là où j'ai cliqué, vous voyez ça en bleu. J'écris, j'efface et je réécris. Je viens encore là. Si je fasse et je réécris, par exemple, sur France et Ville, je mets France. C'est plus France je mets France. Et ensuite, après avoir modifié, ouais je n'ai pas modifié parce que je n'ai plus besoin de modifier, mais si tu as envie de modifier, tu mets un autre nom. Après avoir modifié ça, voilà. Je viens aussi par exemple ici encore, voilà, j'ai fini de modifier par exemple, c'est un exemple que je dis, je ne peux pas modifier parce qu'elle a déjà son compte. Je descends si je veux modifier le nom de mon père aussi. Je viens là avec la souris, je clique avec la souris, vous voyez comment ça fait en bleu, j'efface les informations sur la souris avec mon clavier que j'utilise. J'efface. Et après effacer, après avoir changé. C'est là où je viens cliquer « Modifier ». Vous voyez, quand je mets « Modifier », on affiche ici « Modifier » et « Non »,« Annuler ». Je clique sur « Oui »,« Modifier ». Et là, les informations, si j'avais écrit des informations ici, voilà, on va écrire avec une cache verte Informations modifiées avec succès ». Voilà. Et donc, ça va totalement changer les informations. Ça, c'était simplement les informations relatifs, à Notre nom ou notre numéro de téléphone, numéro de téléphone de notre père ou bien le numéro de téléphone de notre voilà notre mère ou encore le nôtre ou encore notre nom. Ok, merci pour cette vidéo. Bonne soirée et nous nous retrouvons pour d'autres vidéos. Comment changer les vœux que nous avions fait. Merci.